Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la dette technique, et pour ça, on accueille euh, Julien. Bonjour. Alors, et Xavier également qui m'accompagne. Alors, Xavier, vous le connaissez un peu plus. Bonjour, euh, bonjour. Alors, Julien, si tu peux te présenter un peu euh, pour les auditeurs. Oui, parce que bah, déjà, merci de, merci de me recevoir sur le podcast. Euh, donc, en fait, je suis, euh, je suis français, je vis, euh, je vis aux États-Unis, je me suis expatrié maintenant depuis. Euh, euh, je suis parti de France en 2010 hein, pour aller vivre aux au, au Pays-Bas. Euh, avant, en fait, je suis originaire de Normandie. J'ai fait une thèse à Telecom Paris. Euh, avant, ça s'appelait le NST. Et puis aussi à, à, à Paris 6. Euh, j'ai travaillé à l'Agence spatiale européenne où, justement, bah, j'ai pu voir des systèmes qui, qui, qui étaient designés, enfin, écrits depuis, depuis plusieurs dizaines d'années. C'était très intéressant et ça m'a exposé d'abord à la... À toute, toute toute cette problématique de technical debt de maintenir le logiciel pour des années euh, en fait si enfin si on réfléchit en fait il y, y a quelque chose qui est assez amusant c'est que euh, le logiciel qui est écrit pour des avions en général les gens qui le maintiennent euh, ils n'étaient pas nés quand le logiciel a été écrit c'est quand même assez assez marrant comme fait quand même euh, et en général c'est pas euh, on n'a pas cette perspective quand on commence à écrire un logiciel un samedi soir euh, en, en, en en ouvrant IntelliJ euh, et puis euh, après, en fait, je suis, euh, je suis allé à Carnegie Mellon, bosser pour le Software Engineering Institute, qui est un, un institut de recherche euh, pour tout ce qui est euh, en fait, logiciel pour, pour le gouvernement américain. Euh, et là, j'étais aussi exposé à beaucoup de problématiques sur le logiciel embarqué. En fait, à l'époque, j'étais vraiment très spécialisé, embarqué. Et, et euh, tout ce qui est euh, code en euh, C, euh, C++... Après, en fait, j'ai été embauché chez Amazon, chez Amazon Web Services, où je m'occupais de l'infrastructure chez EBS, donc Elastic Block Storage, ce qui m'a vraiment en fait, exposé à tous ces problèmes de, toutes, toutes les problématiques de scale, déployer des services sur des milliers de serveurs, voire beaucoup plus. Et puis, euh, je suis parti en Californie et je suis allé chez Twitter. Donc, en fait, euh, chez Twitter, euh, c'est assez marrant parce que c'est une boîte qui maintenant euh, est là depuis euh, bah, en, à peu près euh, entre 10 et 15 ans. Et en fait, ils ont eu des énormes problématiques hein, parce que bah, euh, au début, c'était une start-up. Donc, en fait, bah, Twitter, à la boque, c'était une application Ruby on Race. Puis euh, bah, euh, au niveau du scale, bah, ça n'a ça plus marché. Alors bon, je, je, peut-être que je pourrais parler un peu de ça euh, euh, pendant, le, pendant, le, pendant le podcast parce qu'en fait, il euh, euh, y, a, y, a, y, a, y a un historique de dette technique et comment ils ont réussi à, à, à, à, à en fait changer le système, de, de passer de, de, de Ruby on Rails et, euh, et MySQL à, à, à des microservices en, en Scala et Java. Mais en fait, euh, ce, tout, toute cette rame-là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, à chaque fois, j'ai vu euh, tous les problèmes et en fait, les gens qui, euh, qui se heurtaient, surtout euh, ce qui est des techniques. En fait, euh, je me dis que c'était un problème qui était assez, assez, euh, assez important. Et en fait, euh, on voit que toutes les boîtes dans la Silicon Valley, ils ont ces problèmes-là. On voit Stripe en 2018, ils ont fait un rapport en disant que 20% du temps de développeur, c'est consacré au mauvais code, au bad code. En fait, 20% dans la Silicon Valley, euh, quand les gens ils sont payés entre 300 000 et 500 000 dollars par an, bah, euh, ça coûte cher. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi, euh, pourquoi pas proposer des solutions euh, sur, pour, pour résoudre ça Et puis, euh, puis j'ai commencé une, une, une startup, donc une, une boîte qui s'appelle Code Inspector. Euh, et puis, euh, en fait, j'ai décidé de me, de me dédier à plein temps sur cette startup-là. Euh, j'ai été sélectionné pour Textar Boulder qui est un accélérateur de start-up assez connu aux états unis donc voilà maintenant aujourd'hui sur quoi je me focalise essayer euh, d'avoir des solutions pour aider les entreprises à réduire leur date technique donc euh, les auditeurs pourront aller sur coinspecteur.com on est sur le GitHub Marketplace et euh, le Bitbucket Marketplace et puis ça va aussi sur GitLab donc euh, n'hésitez pas euh, à, à essayer voilà pour, euh, pour l'introduction euh, qui est peut-être euh, un, un peu longue non, mais qui est complète, on va dire. Et euh, bon, bah, Xavier, présente-toi. Mais bon, là, pour le coup, on te connaît un peu plus que ça a été dans, dans beaucoup d'autres podcasts. Oui, alors euh, moi, euh, beaucoup plus simplement, je suis DevOps SRE pour une boîte qui s'appelle Virtuo. Et euh, en fait, c'est de la location de voiture euh, entièrement dématérialisée avec votre mobile. Euh, location, ça, c'est classique, mais ouverture, démarrage, tout à travers le mobile. Puis vous pouvez écouter les autres podcasts pour savoir par où il est passé avant. Il est passé par beaucoup d'autres sociétés, euh, voilà. Et donc moi Guillaume, toujours indépendant, euh, DevOps, SRE, surtout spécialisé sur Kubernetes euh, en ce moment, mais bon, l'infra en règle générale et euh, sur les logiques organisationnelles euh, Là-dessus, je pense qu'on en, on en discutera. Il y, a, il y a beaucoup de choses, euh, il y a beaucoup de choses cool à faire euh, et à parler. Euh, bah, tu as commencé déjà un peu en, en donnant des exemples en fait de ce que toi tu définissais comme des techniques Julien euh, mais comment tu le définirais concrètement euh, si jamais on te demandait ce que c'était que la dette technique euh, ouais. Comment tu la définirais Ouais je pense que la définition enfin euh, la, la définition de, de, la, de base de Ward Cunningham elle est, euh, elle est quand même assez bien c'est à dire qu'en fait il y a un parallèle enfin la métaphore avec, euh, avec le monde de la finance elle, elle est là c'est à dire que bah, parfois, il euh, faut shipper quelque chose assez, euh, assez rapidement. Donc euh, voilà, euh, par exemple, on doit shipper euh, Feature X. Euh, on n'a pas le temps et en fait, on n'a pas le temps euh, d'écrire les tests. On n'a pas le temps de tester complètement. Euh, là, il faudrait mettre à, à jour la librairie. Euh, euh, là, peut-être qu'il faudrait faire un, pro un, un process de CI-CD qui soit bien et complet, avec une bonne stack d'observabilité pour voir qu'il n'y a pas de problème. Et parfois, on n'a pas le temps de faire ça. Alors bon, bah, quand on n'a pas le temps, bah, on se dit, bon, OK, c'est... OK, on ne va, va pas le faire et on va shipper la feature, mais, euh, mais derrière, on se dit qu'on a, on a, a court court-circuité un peu le, le, le bon processus d'ingénierie. Et puis, en fait, il faudrait euh, plus tard euh, euh, faire le travail qui manque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, d'une, on ne voit pas qu'on a introduit des problèmes. Donc, ça, on est aveugle sur ces, sur ces problèmes-là. Et puis, euh, en général, on est, euh, on est assez... Euh, euh, paresseux et on ne va pas vraiment régler le problème. Et en fait, ça, ça s'accumule. Donc, en fait, c'est comme la dette. C'est-à-dire qu'en fait, si on, si on prend de l'argent encore et encore, bah en fait, les intérêts vont s'accumuler. Et à un moment, je ne peux même plus payer les intérêts. Et en fait, la métaphore d'un point de vue technique, c'est que j'ai pris tellement de raccourcis qu'en fait, il y a tellement de problèmes qui vont arriver que euh, bah, ça va me ralentir énormément parce que je vais avoir des problèmes. Mon système, il va se déployer et puis euh, malheureusement, il ne va pas se lancer. Euh, je vais avoir plus de latence. Ah, cette nouvelle librairie là qui me, qui me donne une nouvelle fonctionnalité. Ah, je ne peux pas l'utiliser, cette nouvelle version, parce que si je la mets à jour, je dois remplacer des, des, des, nouvelles, des nouveaux appels de fonctions. Donc Du coup, je vais prendre un raccourci et je vais faire un hack pour essayer de hacker la, la, la, la, la, la version actuelle de la librairie. Il y a plein de choses qui arrivent aujourd'hui et, euh, et, et qui ralentissent les gens. Et on, et on le voit très bien, euh, il, y a des, il, y a des, il y a des boîtes qui ont été euh, euh, à, à, impactées par ça. Euh, L'exemple, c'était euh, Twitter au début. Euh, en fait, Twitter, quand ça arrivait au tout début, bah, euh, c'était une application en race, MySQL. On, on sait très bien que ça ne scale pas trop bien. Et puis en fait, euh, bah, du coup, comme ça ne scale, euh, scale pas trop bien, on avait quelque chose qui était euh, la fail whale. En fait, si vous vous rappelez vraiment au tout début de Twitter… Quand le service il, euh, il, il, il avait des problèmes on, on mettait une baleine qui était portée par des oiseaux parce qu'en fait bah, le service il était euh, il n'avait pas la capacité de, de, de supporter la charge bon Ou la licorne de la licorne de github quoi euh, c'est ça j'ai jamais eu la, la, la licorne de github oh, pourtant ah, ils, ils ont joué des <rire> journées entières euh, des fois euh, on donne mais euh, bon après pour des problèmes de technique ça pour le coup on peut pas savoir le, le point là que que tu as, as donné c'est et c'est une question que je veux avoir c'est est ce que la technique est forcément une volonté c'est à dire là tu disais que donc on prend des raccourcis on fait des choses ouais. comme ça donc est ce que la création de des techniques est forcément due à quelque chose de conscient on sait qu'on crée de la dé technique et juste après on n'arrive plus ouais. ou potentiellement quelqu'un aurait la décision une fois et après elle est oubliée ouais. Ou est-ce que la dette technique, elle est même cachée en fait Ce qui serait l'inverse euh, dans le contexte économique, parce qu'en contexte économique, tu as un chiffre, tu as une ouais. métrique qui te donne ta dette et à un moment donné, d'un pays, ouais. d'un foyer ou d'une entreprise. Ouais, C'est une très bonne question en fait. C'est une excellente question parce qu'en fait, il euh, y a la dette, alors il y a, y a la dette dont tu es conscient, c'est-à-dire tu vas, tu vas prendre un raccourci, tu vas dire je suis conscient de ça et je sais que je dois repayer ça plus tard. Donc, déjà, si tu es à ce niveau-là, tu es bien, parce qu'au moins tu es conscient du problème. Tu as des gens qui ne sont même pas conscients. Ils ne savent même pas. Et, et, et, ils, ne, et ils, ne vont, ils ne vont même pas euh, suivre. Euh, ils vont même pas euh, se dire, plus tard, il faut que je la repaye. Et puis tu as la dette qui est créée au fur et à mesure. Un exemple c'est euh, je déploie toujours euh, mon logiciel à la mano, euh, à la main, avec des scripts sur ma machine. On sait très bien que ça va, ça va créer des problèmes. On sait très bien que ça, ce n'est pas une manière de, de, de, de déployer ton logiciel. Alors Après, bon ça dépend dans quel environnement tu que, es. Hein. Tu peux utiliser euh, euh, plus, enfin, Puppet ou, euh, ou après, tu vas utiliser des, des services dans le cloud pour déployer. Mais ça, c'est une dette qui va se créer au fur et à mesure parce que tu as des nouvelles technologies qui vont émerger et qui vont t'aider à avoir un meilleur processus. Donc, il y a la dette que, bah, justement, il y a des nouvelles technologies, il faut que tu les adoptes. Et enfin, on le sait très bien, quand tu bosses dans l'informatique, il faut que tu continues à te former. Et tu as cette dette qui va être créée au fur et à mesure. Et là, il faut que les gens se forment et soient au courant. Alors, ce qu'on essaye de faire, alors, ce que, un des trucs que j'essaye de, de, de faire euh, sur la plateforme qu'on a, c'est d'avoir un score. C'est-à-dire, tu, tu mets ton projet et on va te dire, bon, euh, là, euh, ton projet, il est bien ou il n'est pas bien. Parce que tu as euh, telle erreur ou telle erreur ou telle erreur. Euh, avec, ça dépend, tu vois, t as, t as des sévérités sur les problèmes hein. par exemple, euh, si tu mets une clé RSA dans ton, dans, dans ton code source bon, euh, <coughs> normalement tu ne devrais pas faire ça on est d'accord euh, et ça c'est quelque chose qui, euh, de très haute sévérité si tu as oublié un point virgule euh, à la fin, euh, langage qui, euh, de, fin de, du code euh, d'un langage qui ne te demande pas d'avoir un, un point virgule ça c'est n'est même pas euh, compté dans ta, euh, comme date technique donc, en fait, il y a vraiment plusieurs niveaux de, de, de, de dette. Mais, mais encore une fois, si tu mets ta clé RSA dans ton code source, une des questions vraiment qu'il faut se poser, c'est est-ce que les gens, ils sont conscients du problème Une chose qui nous, euh, qui, que je reviens par rapport à beaucoup de podcasts qu'on a eus sur, sur DevOps... Euh, souvent par exemple on a donc je prends un exemple précis on a parlé du 12 factor donc le douze facteur, les 12 facteurs app euh, c'est donc une, une standardisation on va dire assez assez très haut niveau des, des applications en donnant en édictant des sortes de règles 12 règles pour avoir une application à peu près cloudifiable on va dire euh, Et en fait moi j'en suis aperçu très souvent c'est que quand on après on parlait de docker quand on parlait d'applications comme ça euh, c'était extrêmement compliqué de passer des applications à Docker parce que ces applications-là étaient même pas dès le début en 12 factor Donc, en fait, elles étaient déjà difficilement déployables avec du chef et du puppet et de l'automatisation. Et, euh, etc., etc. Et en fait, Comment ça t'arriverais à, à, à modéliser Moi, pour moi, en tout cas, je considère ça comme une dette. C'est-à-dire que je n'avais pas fait l'effort de passer mon application à du, du 12-factor. J'avais réussi, en y allant très très fort, à le faire passer dans du Puppet. Mais après, instantanément, quand la docteur arrive et se base sur des prérequis d'avant, et eh ben tout, tout, euh, tout pète. Est-ce que la dette, justement, n'est pas liée aussi, tu, tu as un peu évoqué, au, à la voie que l'informatique prend et que... C'est dur à dire, mais moi, ce que je vois comme, comme information, c'est que la voie de l'informatique, elle est unique. Il n'y a pas d'endroit dans le monde où l'informatique a pris une autre voie. Euh, il n'y a qu'une seule voie. Euh, tout le monde se bataille à un moment donné euh, pour essayer de forger cette voie-là, mais il n'y a pas une informa un informatique euh, inverse ou euh, une informatique... Euh, Parallèle, Ça a pu exister au monde de l'URSS où les gars avaient des processeurs à eux, des langages à eux, des choses comme ça. Mais à l'heure actuelle, ça n'existe pas. Alors, Et est-ce que justement la dette, c'est de, de ne pas aller vers cette voie-là, d'essayer de créer celle-ci T'es vraiment d'accord qu'il n'y a qu'une seule voie bah, À l'heure actuelle, il euh, y a soit des voies qui sont restées dans le passé. Euh, c'est ce que tu parlais un peu dans, dans, dans, dans l'avionique ou dans des choses comme ça mais en fait ces gens là essayent de basculer moi par exemple j'ai travaillé avec des gens dans l'avionique pour faire des euh, pour mettre des kubernetes embarqués dans les avions pour faire en sorte de gérer tout le logiciel euh, de bord euh, alors le logiciel euh, client donc euh, tout ce qui est euh, film etc parce qu'en fait tout leur informatique mais qu'ils avaient continué de faire évoluer hein, ouais. vraiment euh, était compliqué on a au cea par exemple où en fait on va avoir des librairies euh, qui sont euh, totalement en fortran ou en, dans des technologies comme ça mais en fait, ok, ils ont fra ils ont ils ont créé leur voix en fortran. Mais en fait, ils voient que c'est une dead end. C'est en fait justement, c'est est-ce que la dette, c'est pas le moment où tu essayes de prendre une voix parallèle Non. Et en fait, t'as pas amené les gens avec toi. En fait. Non, je pense pas. Je pense, euh, je, je, alors déjà, je pense pas que es qu'une seule voix. Je pense vraiment pas ça. Ah, est-ce que tu as un exemple de, de plusieurs voix euh, différentes vraiment, des, des, des voix qui ne se sont qui ne reconvergent convergent pas enfin vraiment qui sont deux mondes complètement séparés. Bah euh, ça dépend avec ça... des pratiques différentes qui ont des qui ont des impacts différents. Ouais, mais ça dépend ça dépend quelles sont les dimensions des voix, comment tu caractérises une voix cest à dire tu as toujours des mondes, par exemple tu as toujours le monde Windows versus Linux. Malgré qu'en ouais, fait mais... euh, aujourd'hui bon aujourd'hui on, on essaye de mettre. Euh, euh... Ouais mais tu vois justement justement la voie Windows était une voie de dette qui maintenant est en train de revenir et je pense que les gars du kernel il y avait des comme ça des interviews des gars qui bossaient sur le kernel Windows et qui disaient que le kernel Windows est une dette et les gars n'arrivent plus à faire un, un, un système de fichiers il y avait WinFS qu'ils ont ah, essayé de créer ah, ah, ah. pendant des années ils n'ont jamais réussi donc, en fait, les gars savent que leur kernel est une dette et c'est pour ça qu'ils essayent d'aller vers du Linux au fur et à mesure pour essayer d'amener les choses donc. Non, justement, il y avait qu'une voix, c'est la voix Linux. Elle a mis du temps à s'imposer, mais elle est là. Et donc Windows est devenue ah, une dette. Okay. Les gars qui ont Un, un autre, logiciel un qui autre exemple. Sur Windows. Un autre exemple. Les langages. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a qu'un seul langage Est-ce qu'il n'y a qu'une seule voix pour faire un logiciel Non. Non, mais je... il y en a certains qui sont une dette. Si jamais demain tu te dis, enfin, voilà, c'est une question d'ailleurs que j'ai pour toi. Est-ce que si jamais demain je me lance à faire un logiciel en PHP, est-ce que j'ai fait de la dette euh, Là, je me lance, lance aujourd'hui, avec toutes les compétences du monde, à me lancer à faire du PHP, est-ce que je fais de la dette non, non, ça dépend. Ça, dépend de ton, de, de ton, euh, ça va dépendre de, de, ton, de tes besoins, ça va dépendre de ce que tu veux. Aujourd'hui, si tu déploies sur AWS par rapport à JCP, est-ce que tu vas faire de la dette si tu vas sur AWS Non. Après, on sait très bien qu'il y a des méthodes qui sont meilleures que d'autres. Par exemple, tu ne vas pas faire un système de contrôle avionique avec du PHP. Tu vois Par contre, tu vas faire un web service avec du PHP. On est d'accord enfin, ou, <rire> ou, ou Python. Je, je, je suis pas d enfin, non, mais... je, je sais pas si je suis d'accord avec Si, en fait, PHP, c'est le serverless avant l'heure, les gars. Non, mais, alors, en effet, il y a un système de thread dans PHP qui peut être assez cool quand on fait du serverless. Mais en vrai, non, parce qu'en fait, tout l'écosystème, il est merdique. Tout le système de packaging de, de PHP est merdique. Donc, en fait, c'est en soi une dette, pas parce qu'en fait, juste cet écosystème-là n'a pas évolué dans le même temps. Il n'y a pas de système de packaging qui est digne de ce nom, il n'y a pas de système d'installation, il n'y a pas de système… Il n'y a, a pas de librairie HTTP dans le langage qui marche bien. Ok, le langage, il faut décorréler lang le langage du système de packaging parce que tu Bah en fait non c'est justement c'est ça en fait ma notion d'écosystème et moi je parle d'écosystème souvent en fait et c'est vrai que j'ai dit php et j'ai fait un abus de langage et c'est bien que tu me le dis c'est qu'en fait php il vient dans un écosystème et en fait c'est comme python tu peux pas dire genre python c'est génial mais le système de packaging de python est nul en cette semaine. c'est un énorme problème en fait c'est ça la notion de dette et c'est pour ça que la dette elle à peut être à plusieurs niveaux c'est à dire que un développeur veut faire le meilleur logiciel du monde s'il peut pas être déployé c'est de la merde et en fait pour lui c'est pas de la dette lui super soft, euh, câblé dans tous les cas, testé de tous les côtés, etc. Mais son soft, il ne tourne que sur Windows parce qu'il a été fait en .NET, euh, dans une machine .NET qui peut pas marcher ailleurs. Et moi, ça m'est arrivé avec des gens qui me disaient, non, mais mon logiciel, il est génial, c'est juste il peut pas tourner sur un truc qui est déployable. Ouais, mais, mais ce qu'il fait... Ben, J'étais en mode... Ouais, mais le truc, c'est que le soft que tu vas faire aujourd'hui va potentiellement être une dette demain. Après, que le, le truc que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de, de regarder les, les, les différents écosystèmes et tu vas te dire, bon, ça, ça fait sens ou pas. Par exemple, aujourd'hui... Euh, si euh, j'ai, euh, si je commence à faire un web service, je suis pas un spécialiste PHP. Pour être vraiment honnête, hein. j'ai fait du PHP euh, dans, dans il y a, a peut-être 20 la scolarité, ans. il y a très longtemps. Voilà, il y, y, y a très longtemps quand PHP MySQL était vraiment euh, connu. Euh, mais aujourd'hui, je prendrais sûrement Python. Euh, Ou, enfin, euh, euh, je suis un gros fan de, de, de, de, de tout ce qui est euh, functional programming. Donc euh, Peut-être que je prendrais ce cas-là parce que vraiment, j'adore ce cas-là, mais, euh, mais euh, je prendrais Python. Pourquoi Python Parce que euh, Python, aujourd'hui, tu as un support énorme. Tu as des librairies qui sont très bien faites, très bien codées. Tu as un écosystème open source qui est génial. Euh, C'est très facile euh, de déployer ton application via Docker en Python. Donc, je choisirais Python. Après, peut-être que le choix de Python, euh, ce sera un mauvais choix pour demain, je ne sais pas. Mais par contre, il faut que je reste... Euh, conscient de ce choix là il faut que je monite enfin euh, il faut que je regarde les les dépendances si elles sont mises à jour si les bugs de sécurité ils sont ils sont corrigés ces trucs comme ça c'est plus simple ouais, en fait. c'est ça en fait c'est ça en fait euh, que que j'essayais d'amener un euh, temps ouais. un peu enfin, encore, trop lesque enfin encore je suis pas du tout trop les je le pense vraiment euh c'est la notion en fait de dette euh, multifactorielle en fait qui est qu'en fait euh, la chose bien d'un et peut-être la dette d'un autre dans une entreprise alors quand tu es tout seul et que tu fais tout bah ces choix là tu peux les faire tu te rends compte en fait tu commences à faire ton petit bout de code tu le déploie en fait tu t'aperçois qu'il n'y a rien qui marche que tu n'y arrives pas du tout euh, là où dans des boîtes moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des développeurs qui étaient sur leur euh, sur leur visual studio à faire du .Net parce qu'ils avaient fait que du .Net en école et puis euh, le jour de déployer ils me font tiens voilà le soft Ouais, mais... et eux, alors le chef, il est génial. Hein Ils avaient du test unitaire partout, ah, mais... partout. Leur test unitaire, il était couverture de tests euh, gigantesque. Toutes les librairies étaient à jour, toutes les librairies étaient bien. Ouais, mais alors, justement, en fait, dans le bouquin qu'on a écrit, alors euh, ouais, j'en ai pas trop parlé. En fait, j'ai parlé beaucoup de la startup que je fais, mais pas du bouquin. On a écrit un bouquin qui s'appelle Technical Depth in Practice avec euh, deux, deux anciens collègues de Carnegie Mellon. Euh, et en fait, on écrit que une des, euh, des un des facteurs majeurs de depth, c'est le management. Parce qu'en fait, là. Là, en fait, de toute façon, un des messages, peut-être le message principal du bouquin, c'est euh, la, la meilleure manière de gérer de la dette, c'est la culture de la, de la boîte. En fait, si, as pas, si les, les, les, le CTO, même le CEO, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas conscients de ce problème-là, euh, tu es mort. Parce qu'en fait, là, ce que tu m'expliques, c'est que tu n'avais aucune communication, tu avais un silo de communication entre les devs et les ops. Mais comment ça peut marcher Enfin, moi, faut, enfin, faut m'expliquer quoi. C'est euh, je veux dire, c'est exactement comme euh, si quelqu'un aujourd'hui euh, il, euh, il produit une voiture et puis il met la voiture dans le showroom et puis il dit « celle se vente à un volant et, et quatre roues. Non, tu as besoin de plus, tu as besoin de savoir, bah ouais, la voiture elle est électrique, ouais, elle a de l'autopilot, euh, ouais, elle fait euh, 0 à 100 en deux secondes. C'est enfin, il faut que tu aies de la communication entre les différents éléments de la boîte et là, euh, ça, ça semble un mage, enfin. Tu vois, le, ce manque de communication, euh, nous, on appelle ça le management debt. Euh, dans le bouquin, euh, et tu as, euh, as plusieurs aspects par rapport à ça. Le silo, euh, aussi bien entre équipes de développement ou entre les ops et les euh, euh, euh, développeurs. Après, après tu as un grand débat. Alors, tu as un grand débat dans la communauté des logiciels euh, où, en fait, je ne sais pas, je pense que c'est un peu un non-débat. Euh, le débat, c'est... Euh, est-ce qu'on doit avoir des, des gens... Est-ce qu'on doit avoir une équipe Ops et une équipe Dev Ou est-ce qu'on doit avoir un, un, un job qui s'appelle DevOps Ah, le fameux <rire> Alors, mais, mais, mais ça, si tu veux, je pense que c'est un non-débat, en fait. Parce qu'en fait, tu peux... Ça, c'est un non-débat. Parce qu'en fait, tu peux régler le problème de plein de manières que ce soit. Mais peu importe ce qui arrive, il faut que tu aies, aies, aies une communication entre ces personnes-là. Si tu n'as pas de communication, c'est mort. Parce que, par exemple, un, un, un, un cas très simple... Aujourd'hui, le développeur, il, va, il, il veut déployer son, son application. Si jamais l'ops, enfin la personne qui déploie et qui opère l'infrastructure, ne sait pas les limites du soft, euh, si tu as une application Java, par exemple, bah, tu dois monitorer de JVM. Qu'est-ce que, qu -ce que tu, tu, tu, tu dois attendre Quelles sont les latences que tu as Si tu ne communiques pas ça, tu vas dans le mur. Enfin, tu, tu, tu vois Con concrètement, enfin, complètement. Et euh, là, dans les, dans les causes de dette, donc là, on a évoqué un peu euh, le, ouais. des, des causes techniques, en fait, de choix, de rapidité, de choses comme ça. Justement, quand tu analyses les, les causes, euh, donc il y a des causes organisationnelles, euh, des causes de rapidité, c'est quoi un peu les grands thèmes que tu as réussi à sortir euh, là-dedans, de causes de dette ou que tu as pu... Euh, voir les causes de dette. Donc, en fait, nous, euh, nous on a catégorisé dans, dans, dans le bouquin, on a catégorisé les dettes en, en plusieurs catégories. Donc, en fait, il y a... Y a euh, alors déjà, il y a une catégorie de dette qui est euh, les, les requirements, les exigences. Tu sais, tu, tu, tu sais euh, quelqu'un va dire « Ah, le logiciel doit faire A ». Alors, tu fais A, tu implémentes A. Puis après, il reviennent, il fait Ah non, mais ça doit aussi faire B » tu te dis attends là tu, tu, tu te moques de moi là donc tu reviens et puis tu, tu, tu dois modifier le ça donc ça c'est bon en france on appelle ça le cahier des charges le truc comme ça Bon euh, nous on a appelé ça le requirement depth après tu as l'implémentation c'est le code alors là on est tous familiers avec ça tu vois, as le code bon alors tu dois faire de la bonne qualité et tout mais aussi tu as les dépendances tu regardes les dépenses que tu vas avoir et puis les problèmes de sécurité que tu vas avoir si tu déploies euh, ton, euh, ton système avec un OS qui est euh, vieux de deux ans et puis euh, si tu as des failles sur pas OpenSSL ou quelque chose comme ça, bon, bah, c'est un problème. Ça, c'est l'implémentation. Euh, après, il y a le déploiement. Alors le déploiement, c'est si tu déploies encore à la main, si tu n'as pas d de stack of observability, si tu n'utilises pas le CI-CD. Alors bon, après, euh, je ne sais pas, hein, tu as des gens qui sont allergiques à Docker, euh, moi, je n'ai vraiment, vraiment, vraiment pas d'opinion sur le, sur, le, sur le truc. Je pense que Docker, c'est très bien parce que ça, permet de te, filer, de, ça, ça te permet de euh, mettre clairement un, un scope. Ça te permet de te dire, cette application, elle a là, cette boîte, tu déploies cette boîte avec tel paramètre et ça, ça doit tourner. Et ça, j'adore Docker pour ça. Euh, mais donc, tu as, as, as cet aspect-là et tu as les aspects euh, management, les aspects management et sociaux, et qui, moi, je pense, sont les plus importants. Euh, parce qu'en fait, euh, en général, ces aspects-là, ils vont vraiment influencer ton développement du logiciel. Combien de fois tu as vu euh, des équipes qui, euh, qui, par exemple, ne parlent pas à d'autres équipes. Donc ça, on en parlait, c'était le, le, les silos. Mais combien de fois aussi tu as vu euh, des gens euh, qui, en fait, vont, vont développer du code, de, vont déployer du code tout seul sans jamais vraiment euh, euh, parler avec d'autres personnes. Ça arrive, ça arrive très fréquemment. Tu sais, c'est un peu le mythe du 10x engineer ouais cet ingénieur il est tellement bon et puis bah ouais mais bon le code qu'il fait euh, ça se trouve c'est une grosse pile de, de, de technical debt et puis personne euh, personne comprend euh, bah, comprend comment ça, ça fonctionne quoi donc en fait euh, ça c'est euh, c'est un des euh, un des problèmes t'as aussi euh, par exemple les... t'as aussi un manque de formation par exemple un des problèmes qu'on voit assez régulièrement et en fait dans le bouquin on en parle on a, on a, on a fait des interviews sur pas mal de, de, de, de, de boîtes euh, tu as des nouveaux développeurs qui arrivent et puis en fait, euh, ils ne sont pas mentorés euh, co correctement. Et en fait, ils vont faire du code qui n'est pas, opti pas optimal. Et en fait, là, tu as un besoin euh, d'expliquer de, de enfin, de, de, de, aux, aux, aux jeunes. Et, et, et c'est d'autant plus vrai qu'en fait, aujourd'hui, tu as euh, d'une, les technologies sont de plus en plus complexes. On le voit aujourd'hui, comment tu déploies ton application, les différentes librairies, les trucs comme ça, ça prend énormément de temps. Et puis, de deux, les gens sont sous euh, euh, la formation. Euh, Aujourd'hui, en fait, tu as plus de demandes d'ingénieurs que d'offres. Je veux dire, c'est les chiffres. Hein. Euh, bah, je fais pas… Euh... Donc, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui… Et en fait, c'est ça que les bootcamps, ils, ils règlent. Le problème des bootcamps, c'est très simple. Hein. Le problème du bootcamp, c'est en trois mois, je vais te faire quelqu'un qui connaît à peu près euh, JavaScript ou Python. Et puis, je vais te le faire embaucher par une boîte. Et puis, en fait, cette personne-là, on va le mettre en tant que développeur. Mais en trois mois ou six mois, tu ne peux pas former un développeur. C'est faux. Donc, en fait, ces personnes-là, tu vas devoir les encadrer par des personnes plus compétentes, des seniors développeurs. Et souvent, les boîtes, souvent, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas considéré correctement. On ne va pas mentorer les gens. Alors après, la réponse, c'est comment tu fais pour régler le problème mais le, le, le, là, pour répondre à la question initiale, d'un point de vue organisationnel, euh, organisationnel c'est juste que tu vas avoir des gens qui ne vont pas être correctement formés et qui vont créer du code, qui va, qui va avoir de la dette. Moi, je vais me permettre d'intervenir, mais pour revenir directement sur ce que tu viens de dire, et je ne sais pas comment je vais essayer de le formuler pour... être politiquement correct et blesser personne, mais... Euh, mais vas-y, on, euh... on s'en fout. Bah oui. <rire> <rire> non, mais tout ça pour dire, tu venais de dire, tu vois, il y a une demande d'ingénieur qui, qui est très, très forte. Et là où des fois, où, bah, honnêtement, c'est ce qu'on partage avec Guillaume et d'autres collègues, anciens collègues, c'est bah, il y a une tromperie un peu, je trouve, moi, sur le mot ingénieur. Parce que très souvent, je me retrouve avec des gens avec qui j'ai dû travailler et collaborer, et je me dis, mais en fait, vous n'avez pas une démarche d'ingénierie parce qu'ils ne réfléchissaient pas aux problème et à essayer de émerger une solution pour corriger un problème dans sa globalité. Ou alors, prendre la manière d'aborder un problème, euh, un scope de problème. Mais c'était très euh, hands-on. il y a un truc ouais, qu'on nous demande qu'il qu faut qu'on fasse quoi. Et même dans la on manière... Essaie, euh, ce qu'on qu essaye souvent de, de dire, c'est la différence entre technicien et ingénieur qui est Exactement. extrêmement peu. Euh, peu peu peu différenciant et, et c'est dommage parce qu'en fait euh, un technicien a toute sa valeur en informatique Mais connaître exactement. extrêmement de manière pointue un logiciel une manière déployée être un technicien enfin euh, je sais pas j'ai bossé dans des usines alors des usines d'aéronautique tu vois j'en reviens à l'aéronautique on ah ouais. revient toujours à l'aéronautique euh, j'ai bossé j'ai bossé dans des donc chez à la Snecma à l'époque euh, sur des sur des sur des moteurs d'avion sur des pièces de moteurs d'avion et il y avait vraiment une discussion donc les ingénieurs étaient en blanc en haut de l'usine regardaient des, euh, faisaient les méthodes de, euh, de construction mais derrière les techniciens eux c'est eux qui connaissaient la machine ouais. et il la connaissait mieux que l'ingénieur qui l'avait fait et il y avait toujours une discussion qui se faisait entre ça moi les techniciens ils venaient ils allaient dans le programme de la machine dans du machine outil et ils changeaient les paramètres de côte etc ouais. mais tout le temps à la fin moi j'avais les outils pour tester si à la fin la qualité était là parce que c'était ça le principal il fallait tester la qualité quelle que soit la façon dont on y était arrivé il fallait à la fin avoir la qualité on avait toujours ce processus qualité à la fin Et moi là, là où Donc déjà ça ça c'est un problème mais on a, on sort un peu de la dette technique c'est peut-être une cause de cette dette technique ou de ce de, de ce de ce problème là oui, c'est un peu une cause mais moi oui, mais je y a, y a, y a, sur le fait que c'est dans le management où des fois tu as des gestions qui sont un peu ma mal et là, là-dessus, surtout ce qui est management, on pourra y revenir des milliers de fois pour trouver des raisons, mais tu vois, ce que j'arrivais, enfin, mon point à la fin, c'est que des fois, pour traiter un problème, tu donnais pratiquement le même problème à n'importe qui, alors que tu n'avais pas les mêmes profils pour aborder euh, certaines problématiques. Moi, maintenant, enfin, euh, si tu connais bien ton équipe, tu, tu, enfin, justement, pour moi, si tu as un manager qui sait bien gérer une équipe, tu dis, OK, ce genre de problème, je vais le donner plutôt à tel type de personnalité, parce que tu ne peux pas donner euh, des problèmes euh, à tout le monde parce que justement tout le monde n'a pas sa compétence propre pour régler des choses quoi. Mais alors c'est un, euh, un des trucs tu vois où justement euh... alors dans, dans, dans le bouquin on parle d'un syndrome qu'on appelle le développement de cookbook. Les gens qui ont un livre de recettes et ils connaissent que ces recettes là. Et du coup à chaque fois que tu quand tu as na... un problème tu... enfin quand tu as un marteau tous les problèmes sont des clous. Exactement et en fait le problème c'est qu'en fait ils n'ont pas euh, d'ouverture d'esprit. D'où un, un des trucs alors tu vois on, on est beaucoup euh, sûrement dans la tech aujourd'hui on met on met beaucoup en valeur le, le, les efforts diversité et c'est là en fait où d'un point de vue de diversité au euh, niveau euh, euh, embauche faut avoir une diversité de compétences qui est très importante prendre des personnes qui viennent pas du même moule et qui vont arriver avec des technologies différentes et être ouvert à se dire bon euh, ce qu'on a fait il y a cinq ans c'était cool c'était bien mais peut-être que maintenant, on peut le faire différemment. Ouais, c'était sympa, tu vois. Il y a cinq ans, on a déployé avec Puppet et Chef. Mais peut-être qu'aujourd'hui, euh, si on prend des conteneurs euh, Kubernetes ou, ou quoi que ce soit, hein, peut-être que ce sera mieux, en fait. Et, euh, et c'est quelque chose que je vois. Hein, je, je, je, je vois ça énormément. Hein, euh, euh, tu sais, le, le non, on a toujours fait ça comme ça. Bah ouais, mais tu vois, le monde, il a changé. Mais justement, je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que c'était un peu ce que je voulais te dire aussi avant, c'est qu'en fait, on peut aussi le voir dans l'autre sens c'est qu'en fait, la... Les gens, par exemple, moi, ça m'arrive souvent, on me dit euh, non, mais justement, toi, t'es es, es, es focus cookbook, tu connais Kubernetes, t'as envie de donner Kubernetes. C'est-à-dire en fait le même argument que moi je vais dire dans un sens pour dire non, mais euh, votre truc avec des VPC que vous gérez à la main comme des comme des cons. Euh, tu en fait le, le problème en fait de ces de ces de ces choses là, on voit très bien de quoi on parle, mais en fait les gens peuvent le voir exactement à l'opposé. Moi, on va me dire non, mais voilà, t'es pro Kubernetes, donc tu ne vois rien d'autre. Oui, mais en fait euh, personne sait que avant euh, j'ai fait comme eux. Et j'ai compris pourquoi je suis parti de ce monde-là. Moi, chef, euh, je l'ai roncé, euh, j'avais 120 cookbooks, euh, etc. Euh, à mon nom, euh, sur, le coup, euh, sur le Play Store, le, le, le, le truc de chef. Et, et c'est ça, en fait, l'argumentaire, il marche toujours dans les deux sens. Et un autre exemple, c'est... Euh, tu as parlé, par exemple, du mentoring euh, ouais. des gens et des nouveaux. Ouais. Et bien, nous, en fait, il nous arrivait la même chose dans des boîtes où on est arrivé et où des gens ont commencé à nous expliquer ce qui, comment il fallait qu'on bosse. Sauf que ces gars-là, ils étaient stagiaires dans la boîte avant. Et en fait, ils nous ont expliqué comment ça marchait en entreprise Ouais. Alors que nous, on s'était tapé avant cette entreprise et que lui avait été stagiaire dans la boîte, était rentré parce que papa connaissait bien euh, un des gars de la boîte et il nous expliquait, il essayait de nous mentorer pour savoir comment marche la boîte. Et, et, et il est toujours là en fait le problème, l'enfer est pavé de bonnes intentions et... et... Et c'est très compliqué justement d'avoir euh, des gens qui veulent résoudre la dette, peuvent très bien se mettre en fait, à en créer. Et nous, on avait ça, en fait. Euh, on avait des gens qui voulaient absolument ne pas avoir de dette. Et en fait, en faisant ça, ils en ont créé partout. Parce que justement, ils ont envie à la diversité. Le mentoring et l'expérience, moi, je l'appelle ça souvent une une épée à double tranchant. En même temps, elle te permet d'aller vite, elle te permet d'amener beaucoup de choses, elle te permet de voir les problèmes euh, que peut-être tu n'aurais pas vu et les voir beaucoup plus. Mais en même temps, comme tu dis, l'aspect cookbook, il te fait voir toujours la même chose. Donc si jamais tu te mets à faire beaucoup de mentoring, mais que c'est toujours les mêmes personnes qui font le mentoring, bah à la fin, tu as l'armée des clones. Ah, mais ça, c'est un problème... Assez... Enfin, je connais pas le, le, le contexte exact dont tu me parles, mais moi, ça me, ça me semble être un problème de management, encore une fois, de ah, culture bah, après... qui est énorme et qui va au-delà ah, de la dette. Je suis entièrement d'accord avec ça le, le truc en fait c'est que ces gens là euh, et je l'ai vu euh, beaucoup de fois peuvent en fait exprimer les mêmes raisons euh, qui se battent pour ne pas avoir de dette on, on, on l'a parlé en off tout à l'heure et je pense justement on va on va transitionner là dessus c'est euh, comment comment on règle ces problèmes là euh, certains vont dire euh, il faut faire du re du rewrite euh, on, on refait tout et euh, de zéro et beaucoup vont arriver toi je sais que c'est le cas vont dire non il faut pas faire de rewrite c'est genre euh, faire, faire faire faire un gros refacto ça ne marche jamais et bien, en fait on s'est retrouvé en des boîtes avec des gens qui ont pris ce discours-là en disant bah non mais nous ok on a écouté la littérature on a écouté ça pas de rewrite et ben des techniques à fond. Mais attends, ouais, non. Ouais. Donc, donc il y, a... y en a aussi. Pardon et ouais. moi j'ai essayé aussi de dire que tu vois dans la notion de dette ce qui était trop drôle c'est que pour cette personne-là et l'exemple qu'on a euh, qu'on est en train de mentionner c'est que pour eux la dette c'était genre euh, un problème technique connu mais euh, remis à plus tard et eux pour ce... ils se disent du coup on va pas le remettre à plus tard on va le corriger maintenant. Mais c'était un coach en mode pour moi, a peu de tu vois. Et je me dis mais, mais ça, t'as pas résolu ta dette en fait. tu as juste mis un pansement en plus. tu as mis une rustine en plus sur le nouveau trou, mais t'as pas résolu as la dette globale. as mis une jolie métrique sur un truc qui marche pas. Non, mais enfin, par exemple, exemple. En, en fait, euh, donc il y, y, y, y a plusieurs, euh, plusieurs aspects en fait. Euh, Vas-y, on te laisse. Sur... Oui, hein. Non, non, mais il n'y a pas de problème sur le, sur le coup. des. Alors déjà, juste un truc sur euh, sur l'exemple avec les boîtes euh, où justement, tu es un problème de culture. Ces ouais. boîtes là, à la fin, ça va. As deux, as deux solutions pour ces boîtes-là. Soit les boîtes, elles vont lentement mourir. Soit tu as besoin d'un changement drastique de culture un jour. Je vais donner euh, un exemple de boîte qui était en train de mourir et qui a changé sa culture radicalement et qui est en train de revenir. L'exemple parfait, c'est Microsoft. On est passé de Linux à un cancer l'open source euh, c'est le problème à ah, l'open source c'est la solution à ah, j'achète github qui est euh, voilà là où tu as tout l'open source je mets en open source vs code qui aujourd'hui l'éditeur le plus utilisé je vais le mettre en disponible sur github et là en fait ce qui ont changé c'est la culture de l'entreprise c'est radical et aujourd'hui euh, on commence même à parler, à faire tourner Linux dans Windows ou Windows dans Linux. Enfin, tu as, as, as, as ces conversations-là qui arrivent alors qu'avant, c'était une isolation totale. Donc, en fait, tu as quand même des, euh, des boîtes euh, qui, quand, euh, qui, avaient, euh, qui, quand ils changent leur culture, bah, tout d'un coup, ça, ça, ça, ça change. Quoi. Et là, et là les, les boîtes reviennent. Sinon, en fait, elles vont mourir euh, petit à petit parce qu'en fait, bah, elles vont couler sous la dette, Tu vois avoir des problèmes, les mecs, les ingénieurs, ils vont être déprimés parce qu'ils ne vont pas shipper un truc. Ça va mettre un mois à shipper quelque chose parce que tu ne vas pas pouvoir tester. Tu vas être complètement déprimé. Et on revient, on revient à mon discours de base. On a un problème. Euh, on n'a pas... Assez d'ingénieurs aujourd'hui. Donc, si tu as des ingénieurs compétents et qui s'emmerdent, ils vont aller chez le voisin. Et du coup, qu'est-ce que tu vas te taper à la fin Tous les gens qui ne peuvent pas trouver un boulot. Enfin, c'est clair et net. Donc, c'est comme ça que ça, ça vient. Sur le, sur le rewrite. En fait, le rewrite aujourd'hui, quand on dit qu'il ne faut pas faire de rewrite, c'est à semi-faux. En fait, ce que je veux dire derrière, c'est qu'en fait, euh, ce que tu dois faire, si tu es assez gros et que tu vois que ça te pose un problème, tu dois te décomposer. Et en fait, j'ai deux exemples là-dessus. Euh, un exemple d'un monolithe, c'était Twitter. aller à la grande époque de Twitter. Donc en fait, je vais rentrer. Alors, ça a peut-être duré cinq minutes. Hein, je, vais, je vais expliquer un peu comment Twitter ça marchait. En fait, Twitter c'était un gros monolithe Rubian Race. C'était ce que c'était Twitter. Comment tu comment à l'époque tu scalais Twitter? En fait, ces informations-là, c'est public, on en parle dans le bouquin, euh, on a un bouquin, dans, dans, donc le bouquin là, euh, publié par MIT, on a interviewé des gens qui bossaient à Twitter à la grande époque de Twitter. À l'époque, comment tu, tu, tu, tu scalais Twitter bah, Tu regardais le nombre de, de connexions que tu avais, tu regardais combien ton monolithe, il pouvait en prendre, et tu déployais de monolithe. Donc en fait, tu n'avais pas de scaler par service, quoi, par rapport au services de pub ou compagnie. Donc, en fait, assez rapidement, euh, l'application Ruby and Race, bah, euh, elle avait des problèmes. Alors, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils ont créé leur propre euh, runtime euh, Ruby, qui s'appelait Kiji à l'époque. Mais le problème, c'est qu'en fait, comme tu aurais créé ta propre runtime Kiji avec euh, Ruby and Race, bah, tu devais backporter tous les fixes. Puis parfois, les security fixes, ils n'allaient pas. Donc, à, à, à, à, après toutes les, toutes les nouvelles avancées de la communauté Ruby, bah, tu ne les avais pas. Donc, Kiji, assez rapidement, bon, bah, c'est un peu parti en, en sucette. Hein. Ils sont arrivés, bah, ils se sont dit Bon, bah il faut quand même qu'on qu casse le, le, le monorail, quoi. Parce que ça scale pas. Parce que, bah, euh, on a aussi des problèmes c'est que Ruby, même si vous adorez sûrement les langages dynamiques, il y a un petit problème c'est que si tu pas correctement testé, l'application va cracher. Donc, ça arrivait à un moment où en fait, tu devais aller dans des meetings pour dire quel code tu allais Parce qu'en fait, euh, bah, tu ne voulais pas euh, que tout le monde merge son code, il fallait que, il fallait, fallait que tu te synchronises. Donc, en fait, euh, il me semble... Je sais plus que Kevin... Euh, on, a inter on a interviewé Kevin Ligerfeld, qui était un ingénieur à l'époque. Je sais plus si c'était deux fois ou trois fois par semaine, mais c'était quelque chose comme ça. En fait, qu'est-ce que Twitter, ils ont fait à Twitter, ils se sont dit, on va décomposer le monolithe en plusieurs petits euh, services. Donc, en fait, euh, bon, bah, à l'époque, tu sais, les gens commençaient à parler de micro-services et compagnie, machin. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, en fait... Il faut... Mais ils n'ont pas réécrit from scratch le truc de Ruby à Java, Scala ou C ou, ou, ou n'importe quel langage que tu veux. Ils ont décomposé les services avant et après, là, les services pouvaient être écrits à... comme tu veux. Euh, je pourrais euh, montrer, il y, y, y, y a un post qui, qui montre, par exemple, quand ils ont réimplémenté le service de recherche en Ruby à Java, la latence a, a été divisée par trois, par exemple. C'est une, un, une information qui a été postée sur le, sur le blog d'ingénierie de Twitter. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est euh, ne pas réécrire from scratch application A et application B, décomposer d'abord... Et c'est pour ça que les microservices sont là, enfin voilà, on a tous ces, ces trucs-là, décomposer d'abord et après commencer à réimplémenter ces services. Parce qu'en fait, encore une fois, tu vas donner un contexte, tu vas donner un scope très spécifique à ces services, ils doivent faire un truc, tu as des interfaces qui sont très claires, tu as des RPC qui vont être faits entre les services et là, les gens ils peuvent faire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et après, tu, tu, tu déploies ça, tu déploies ça sur ce que tu veux, un conteneur, un docker, machin et compagnie. Mais c'est ça qui est important, il me semble. En fait au final, j'ai réfléchi un peu en même temps que tu, tu, que tu parlais, c'est en fait il faut changer l'organisation de ton code. En fait c'est encore, il y a des organisations humaines, ouais. il y a des organisations techniques ouais. et en fait oui faire un rewrite euh, 1 1, cest à dire avec la, exactement la même API, le même truc, euh, enfin globalement les, les mêmes causes créent les mêmes effets si jamais tu avais un problème alors sauf si vraiment vraiment vraiment t'étais parti dans une solution complètement à taden mais oui, si jamais, si jamais tu ne changes pas, enfin, les mêmes causes créeront les mêmes effets. S'il y avait des problèmes en input et, ou le contexte ou n'importe quoi, il y aura les mêmes effets. Donc en fait, au final, ce que tu es en train de dire, c'est changer vos organisations techniques il bah, il faut, il faut... Et sa France. Alors dans, dans le cas de Twitter tu avais déjà plusieurs équipes mais chacun chaque équipe avait euh, euh, faisait une partie du monorail du gros machin euh, du gros blob Ruby qui déployait Donc, en fait ces équipes là on s'est dit bon bah là toi au lieu de faire une librairie tu vas faire un service on va t'appeler par euh, des RPC, et puis après bon bah tu peux euh, tu peux implémenter ça comme tu veux quoi Mais mais, mais tu as tu, tu, tu dois clairement définir les unités que tu vas avoir. Tu dois clairement définir les services que tu dois avoir. Et en fait, c'est assez marrant, il y a ce bouquin qui a été publié, qui s'appelle euh, dans les années 70 ou 80, je ne sais plus trop, « Peopleware ». Et en fait, la, le, le, le, le, la thèse de « Peopleware », c'est qu'en fait, euh, et, et c'est un bouquin qui est vraiment génial, je le, à, à, je le recommande vraiment à tous les auditeurs. En fait, à, une des thèses du bouquin, c'est de dire euh, « aucun projet informatique » n'a fail à cause de problèmes techniques. C'est toujours des problèmes humains. Et en fait, souvent, ton organisation, euh, l'organisation de ton entreprise, va modeler l'organisation de ton logiciel. Oui, principe de donc, la loi de Conway, ce qu'on dit souvent être la loi de Conway. Ouais. et donc, en fait, euh, tu le regardes, euh, il parle d'un système d'exploitation, tu avais cinq modules dans le système d'exploitation, bah, il y avait cinq, cinq équipes. Là, c'est… Euh, mais, mais, mais quand tu vas… Euh, et et c'est pour ça que je ne parle pas de rewrite. Parce que quand on parle de rewrite, c'est souvent des gens qui disent « Ah, on va réécrire service A de Java à euh, je sais pas, Python. Enfin, » Prends ton langage, quoi. Euh, en général, ces trucs-là ne marchent pas. Ce qui marche, c'est une transition. Et avoir un, un, et avoir une, un plan. Et en général, c'est quelque chose qui prend euh, le, le mythe du euh, « Bon, en deux mois, on a réécrit le truc et puis ça marche mieux. » Je ne crois pas. Ah ben justement, tiens, du coup, pour rebondir là-dessus, j'allais te poser une question. Imaginons, euh, bah, t'as une organisation. Le principe de la dette au début, c'est tu remets à plus tard euh, ce que tu dois faire parce que t'as pas le temps. Ouais. C'est ce qu'on a exposé au début. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Bon, euh, il se trouve qu'à un moment donné, tu hites les problèmes, bon, euh, et puis à un moment donné, tu te dis bon, j'aurais quand même commencé à, à aborder cette histoire de tech debt, mais comment je peux faire Je peux pas débaucher, euh, en fonction de la boîte, de, tes, de la taille de tes boîtes. Tu... Tu peux pas dire, tiens, je peux débaucher X ressources, et puis ils vont bosser sur le sujet, et puis euh, et puis voilà. Comment est-ce que tu pourrais... Euh, est-ce que tu as des, des tips pour des boîtes euh, petites, moyennes, pour dire, OK, comment est-ce que vous pouvez essayer d'aborder cette notion de tech debt au quotidien euh, par, des, par des pratiques Parce que des fois, on parle, tu vois, du, du 10% ou ce genre de truc ou euh, X jours par mois, euh, tu fais des sanity checks et tu fais ça proprement. et Alors, en fait, euh, c'est assez marrant dans les boîtes dans lesquelles j'ai été. Par exemple, dans dans... dans, dans assez souvent les équipes dédiaient euh, une semaine par mois ou c'était vraiment dans les équipes qui prenaient beaucoup de temps parce que là c'est 25% ou deux semaines par euh, ou deux semaines par euh, par trimestre à euh, fixer la dette donc ça c'est quelque chose qui disait et, et le manager était clair vous devez prendre deux semaines par trimestre pour régler les problèmes après il y a un problème dont tu parles c'est Comment tu, tu, tu, tu, tu vas euh, avoir une priorité sur les problèmes tu vois, comment tu... Parce qu'en fait, il y a, y, a, y a plusieurs aspects. Il y a ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. Ouais. Euh, alors en fait, euh, bon, la, la, la réponse, si vraiment je voudrais euh, faire le, le vendeur de voitures d'occasion, euh, je dirais euh, bah, prenez Con inspector et ça va vous aider. Parce qu'en fait, on a un module, un module qui, te, qui, espèce de, qui essaye de, de donner une priorité au, à, à tous les, tous les problèmes. Par exemple, si tu clé RSA dans ton code, je pense que c'est quand même très prioritaire d'enlever ça tout de suite et de le mettre dans une variable d'environnement, dans un service de secret, enfin ce que tu veux quoi. Mais, mais ça, c'est quelque chose que tu devrais euh, arrêter. Et en fait, il faut regarder, il faut essayer d'avoir une, une vue euh, sur les problèmes que tu as, d'avoir une priorité sur ça et puis après de les attaquer. Mais alors, il y a, y a deux aspects, hein. euh, enfin il y a deux choses. Il y a régler la dette que tu as aujourd'hui et il y a ne plus en rajouter. Parce qu'aujourd'hui, tu as quand même des gens qui en rajoutent. Alors, en fait, comment tu, tu n'en rajoutes pas En général, ça vient avec deux choses. D'une, euh, quand tu vas euh, designer un système, bon, bah, avoir une revue de ton système. Tu vois, encore une fois, là, euh, pas laisser quelqu'un euh, écrire le truc de A à Z tout, tout, tout seul. Avoir un processus. On en revient encore une fois à cette notion de culture que tu dois avoir, une culture de qualité que tu dois avoir dans ta boîte. Par exemple, quand tu designes un nouveau système, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas faire un design, un, un design document. Ce design document il va être revu par d'autres ingénieurs. Ce design document il va aussi être revu par les ops parce que les ops ils doivent savoir comment le, le, le truc il doit tourner quoi. Quel, enfin comment tu vas observer euh, observer tout ça. Et à ce moment-là tu commences à implémenter. Et après tu vas avoir en plus de ça tu vas avoir des processus de code revu. Donc, la code review, tu vas automatiser une partie de la code review, ce qui est un système aussi qu'on fournit avec Code mais tu vas aussi avoir des personnes qui vont revoir le code parce qu'aujourd'hui, des outils comme Code par exemple, où on a des compétiteurs, hein. il va te vérifier, par exemple, que tu vas pas mettre de secret dans ton code ou que tu vas pas avoir des patrons de code qui sont foireux ou par exemple que ta fonction n'est pas trop longue ou la complexité n'est pas trop longue. Mais après, il y a un autre problème, c'est est-ce que le code il fait exactement ce dont on avait besoin et ça, c'est une question qu'aujourd'hui, la machine ne peut pas répondre. Moi, aujourd'hui, je peux automatiser beaucoup de quality check sur ton code, mais je ne peux pas te dire si ton code, il implémente correctement les exigences. Ça ça, ça, ça me semble un peu logique. Au bout d'un moment, c'est toi qui dois vraiment coder ta, ton test métier, en fait. Alors, ça, ah. oui et non. Parce qu'en fait, quand tu dis que c'est à toi de coder ton test métier, comment tu vérifies que le test, il implémente correctement ce qui doit être testé c'est quelque chose, en fait, si tu regardes dans, les, dans le domaine avionique ou aérospatial, par exemple, tu as des gens, tu as une tâche dans, euh, dans comment tu vérifies que ton système est fait, tu as une tâche qui dit on vérifie que les tests implémentent ce qui est demandé. Donc, en fait, et là, c'est aussi qui est quelque chose qui est très euh, complexe parce qu'en fait, tu vas transférer le langage naturel, français, anglais, ce que tu veux, en langage informatique. Et là, tu peux avoir une perte de connaissance aussi. Parce qu'en fait, la sémantique que tu vas avoir en français ou en anglais et comment tu la transmets en code, ce n'est pas si simple. Alors après, mmh. après tu vois, tu as beaucoup de gens qui bossent sur justement ces problèmes d'exigence. Et, et justement, c'est là où tu vas commencer à mettre du machine learning et compagnie pour, pour essayer de, de, de, de, de détecter ça. Moi, là, tu avais parlé un moment de diversité dans les profils qu'on prenait. Ouais. Est-ce que... Euh... Il n'y a pas aussi une diversité d'organisations à avoir en fait, euh, là-dedans. Euh, parce qu'en fait, le, le problème qu'on a eu dans, dans plein de cas, c'est qu'il y a aussi des différences au niveau des types de projets. Des fois, partir from scratch et en créant de la dette, c'est voulu et c'est souhaitable. Euh, tu l'as dit même au tout début, on veut aller vite. Et en fait, on s'est retrouvé des fois dans des projets qui avaient comme but de, de tester quelque chose. Et en fait, sous prétexte qu'il ne fallait pas ajouter de dette, ben en fait, on ne s'est jamais lancé dedans. Euh, et donc, il y a forcément des... des des points de vue, de, de savoir en fait, de savoir à quel moment on en est, de savoir que là, on est dans une phase de POC. Ouais. On sait très bien qu'un POC, il y a beaucoup de choses qu'il parte en prod à un moment, parce qu'en fait, on va avoir du mal à le recoder, mais il faut qu'on le sache. Ça, C'était encore ça On tu parlais de la métrique. Ouais. La question peut-être euh, là c'est... Euh et même pour, le, pour enlever le système de Lonely Wolf, le problème des Lonely Wolf, des gars qui partent tout seuls dans leur direction, et ça pourrait être quelqu'un, quelqu'un qui part sur un POC, qui part après en production, mais en fait, personne n'a eu le temps d'aller revenir, parce qu'en fait, ce gars-là était dans une autre équipe, il a fait un truc, et juste dans l'organisation, personne n'était chargé de le monitorer, en fait. Est-ce que le binomiage, binomiage aussi bien personnel, c'est-à-dire la pire, le pire, c'est-à-dire de se dire que personne n'a le droit de bosser tout seul, tout le monde doit travailler à deux, en permanence, tout le temps. Et pas déjà un moyen de limiter un peu la dette, qui est que deux personnes, même si elles ont fait la même école, même si elles ont eu à peu près la même expérience, sont quand même deux, donc on a limité un peu ça. Voire même, moi j'aime bien le binomiage d'équipe. C'est-à-dire de se dire typiquement, bah vous faites le code et eux, ils font les tests. Ouais, alors ça, il y a. Euh... Alors... Et ce n'est pas, pas une équipe qui fait des tests. Ce hein. n'est pas une équipe dédiée aux non. tests, parce que ça, c'est encore un nouveau silo de gens qui sont dédiés à faire des tests et donc qui ont leur euh, biais oui. de testeurs. C'est très intéressant. Euh, non, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, euh, euh, le, en fait, avoir des tests faits par d'autres personnes, ça t'aide à vérifier que le code implémente vraiment ce qui est fait. Parce qu'en fait, si les tests, ils foirent, hein, bah, tout d'un coup, tu peux avoir une conversation et dire « Bah non, nos tests, je pense vraiment qu'ils sont corrects. Alors bon, c'est quoi le problème C'est les tests ou c'est le code ?» Et là, tu vas commencer à avoir ouais. une conversation. J'ai eu même plein de gens qui, à chaque fois qu'ils changeaient le, le code, changeaient les tests afférents, quoi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Après, alors après Donc, en fait, on savait jamais ce qu'on testait puisque... Ouais mais après ça peut être ça peut être logique, si ton programme et ta, ta, ta logique métier elle change. dans ce cas tu dois changer les tests, après si tu te changes les tests à chaque fois pour que tu passes le happy case, c'est un problème. Ouais mais tu vois et ça, ça c'est une métrique en fait, si à chaque fois que tu, enfin le nombre de fois où tu changes les tests ça doit être une métrique ça en alors, fait, alors, et j'ai jamais vu hein. alors, le nombre de fois où tu changes les tests c'est une métrique qu'il y yes. a changer le test, hein, j'ai pas dit rajouter les tests. Ah, ah, ah, ah. Alors justement, alors de, je voudrais rebondir sur, sur, le, truc, euh, sur, sur le sujet où en fait, euh, on travaille en, en binôme. En fait, euh, euh, ce qui est recommandé en général, c'est quand même de travailler et, euh, et de, de, de demander d'avoir au moins euh, deux codes revus par tes binômes pour shipper le code. Pour que ces gens-là, ils soient au moins au courant de ce que tu fais. Ils ne codent pas, mais ils savent au, courant, euh, au moins ce que tu fais. Et en fait, pour... Euh, pour garantir que ça c'est fait, il y a un outil, alors en fait, c'est quelqu'un, c'est un pote euh, qui était avec moi à l'étude du Havre qui a fait un outil qui s'appelle Mergify, peut-être que vous en avez entendu parler. Cet outil-là, en fait, il garantit qu'au moins il y a une personne dans ton équipe qui est donné un chip qui accepte le code avant même qu'il euh, qu soit mergé dans, dans, dans ton git. Et ça, ça me semble quelque chose, euh, ça me semble d'être la base quoi, tu vois Ouais, c'est la base, mais en fait, ça, pour l'avoir un peu vécu dans plein de boîtes, ça a plein d'effets pervers. Que les gens revoient ça... le, le code ah, le, le, En fait, bah, nous, on a bossé beaucoup avec Gerit, parce qu'il fallait ressembler à Google le plus possible. Okay. Et ça devient un enfer. L'enfer du plus 2, c'est un enfer. C'est vraiment... En fait, tu te retrouves... En fait, mais ça dépend toujours de l'organisation, en fait. C'est que typiquement, quand on avait des, des, des teams qui étaient dépendantes les unes des autres, tu vas devoir faire un, des pouces sur une autre équipe. Et en fait, elles n'ont pas forcément envie. Donc en fait, elles n'ont aucun incentive à te laisser faire un changement massif sur leur code parce que justement, elles vont le voir comme une dette. C'est quelqu'un d'autre qui a fait quelque chose sur leur code et ne ouais. vont pas vouloir mettre tu le... tu, tu sembles, tu sembles, euh, je ne connais pas l'entreprise en particulier, mais tu sembles avoir souffert parce que là, il me semble que le problème, ce n'est pas un problème de process, mais un process d'organisation et ça semble Non, non, vraiment... non mais en fait, en fait, en fait je, je permets ça en fait pour dire, je suis entièrement d'accord qu'il faut des, des, des reviews. Le problème en fait, c'est que vraiment l'enfer est, est dans ces petits détails-là qui font qu'en fait, on peut très bien suivre à la lettre tous ces trucs-là. On peut très bien cocher toutes les cases Ça veut dire avoir du peer review avoir du, euh, du, euh, des reviews, avoir des choses où on fait, euh, on, on, on, on mentore les gens, etc., etc., et pourtant, à la fin, faire de la merde. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avant ça, je t'avais conseillé le livre « Les décisions absurdes » qui est vraiment ça. C'est qu'en fait, c'est des gens, des ingénieurs extrêmement doués, extrêmement intelligents, des gens de toute bonne volonté qui veulent bien faire les choses et qui pourtant à la fin font l'exact opposé de Alors, ce qu'ils avaient voulu une, au début. Et questions... c'est pour ça que c'est absurde. Ouais, une des questions que j'ai, c'est est-ce que ces gens-là, ils monitorent, est-ce qu'ils est ont des métriques sur le nombre de problèmes qui est… Par exemple, il y a… Il y a plusieurs métriques. Donc, euh, par exemple, bon, les métriques dont je parlais avec inspector où tu euh, où as euh, le nombre d'erreurs de, dans ton code. Euh, mais il y a d'autres métriques euh, qu'on qu implémentera mais qu'on n'a pas implémenté aujourd'hui. C'est par exemple le temps avant que le, de shipper le code. C'est une métrique qui est super importante. Est-ce que ça, c'est monitoré euh, Qui fait des reviews sur quoi euh, Parce qu'en fait, aujourd'hui, le, le, une des métriques principales qu'il est pour, pour euh, voir la productivité des ingénieurs, euh, c'est la quantité de code shippé, ce qui est une, une hérésie. Enfin, c'est une connerie sans nom de faire ça. Euh, mais il mais y a d'autres métriques qui sont assez intéressantes. C'est le temps moyen pour shipper par équipe. Parce qu'en fait, bah, euh, si tu mets euh, trois semaines à shipper un code change, il y a clairement un problème. Il euh, euh, y a, y a d'autres métriques qui sont, euh, que j'aime beaucoup à avoir, c'est le nombre d'incidents par semaine. Et, et là, il y a de résolution aussi, c'est intéressant à voir. Euh, et, et ça, c'est des métriques euh, que, bah, je sais pas que, que, que, que, quelles sont la culture que vous avez, mais euh, moi, tout, toutes les équipes dans, la, dans que, que enfin, où j'étais tech lead, euh, toutes les semaines, je regardais, euh, je regardais ces métriques-là, parce qu'en fait, ça te montre euh, s'il y a un problème au niveau opération. Et, et, et parfois ça peut dire que tu sais parfois la métrique elle peut être complètement irrelevant Quoi, ça, peut, ça se trouve as des incidents et puis ce, ce sont des non-incidents tu as été PG pager par PagerDuty et en fait tu devais pas être PG. et ça c'est important parce qu'en fait la, la, la santé de l'équipe va être impactée par ça euh, si tu mets trois semaines à shipper un change euh, je pense qu'au bout de six mois tu vas vouloir changer de boîte bah en fait on avait un autre truc c'est qu'à la fin il y avait plus ce problème c'est parce qu'on ne les faisait pas et donc, en fait, en fait, on avait triqué la métrique, en fait. C'est-à-dire que comme on savait que c'était tellement long d'aller shipper quelque chose à une équipe, on le faisait pas. Et en fait, tout le monde était dans son coin. Genre, en fait, tout pouvait s'écrouler. Personne n'allait rien changer parce qu'en fait, c'était une culture qui était devenue ainsi. Alors là, on arrive vraiment dans des cas complètement extrêmes, hein, mais ils sont assez révélateurs. Moi, c'est juste pour dire. Tu vois, on parlait même des métriques avant avant le podcast en disant euh, attention les métriques elles, elles influencent la vision qu'on a des problèmes ouais. Donc, typiquement si jamais tu commences à monitorer le nombre d'incidents eh tu pourrais très bien te retrouver à un moment où en fait les gens ils ont pas envie de reporter l'incident parce qu'ils ont pas d'intérêt parce que leur équipe va être mal vue par rapport... enfin mal vue ouais, ou ils veulent plus ils shipper parce qu'ils se disent il y aura un nombre d'incidents et c'est et c'est et c'est génialissime c'est qu'en fait les bonnes idées qu'on peut avoir ouais. à un moment moi c'est ça que j'adore analyser c'est que les meilleures idées qu'on peut avoir elles ont un, elles peuvent avoir un effet pervers mais... Invisible et complètement délétère, l'effet les faits, les, les faits comme ça. Et, et il est très marrant à savoir comment on trouve un moyen, à chaque fois qu'on a une bonne idée et qu'on le met en place, de faire toujours attention à minimiser l'effet délétère qu'il va apporter. Bien sûr! Mais, mais après et, et ça, c'est quelque chose euh, que, qui est assez... Euh... Après, il n'y a, y a, a pas de solution magique. Encore une fois, tu as, as un problème de ah bah, culture. Sinon, euh, sinon, on aurait déjà parlé, on aurait déjà fini le podcast euh, voilà. il y a deux heures. Merci, au revoir. Tu as, as, as, as, as, as, as un problème de culture qui doit, qui doit vraiment être là. Après, sur, le, sur, le, sur les incidents en général, c'est marrant parce que les incidents, euh, dans tous les cas que j'ai eus, ce pas des incidents qui sont reportés, c'est des incidents qui sont détectés automatiquement. Par exemple, euh, tout d'un coup, euh, ma latence, euh, mon P99 sur ma latence euh, est trop importante. Et j'ai un ticket qui est... Euh, enfin, dans, dans, dans mon cas, par exemple, quand, quand, quand je bossais euh, dans d'autres dans boîtes, euh, tu avais un ticket automatiquement euh, chez Gira, euh, sur, mis sur Gira, et puis avec un tag. Donc après, bah, sur Gira, tu avais un dashboard qui disait combien de « Combien de tickets j'ai avec tel, tel tag ?» Et puis bon, bah, tu, tu, tu regardais, quoi. Ce n'était pas quelque chose qui était fait manuellement. Donc, c'est pour ça. Ah, que... Mais bien sûr, mais cette sonde-là, en fait, elle a été mise... et Tu peux très bien te retrouver à avoir des équipes qui mettent énormément de sondes et elles ont un problème il y a beaucoup de problèmes avec la mesure, c'est quelque chose. Euh, il y a, ah il y a non, mais l'observability, c'est. Après, après, après j'ai vu, vu, vu des équipes, littéralement, euh, ils ont eu des alarmes, ils arrivaient le lundi et puis ils ont, ils ont enlevé l'alarme. Ah, c'est simple, hein, tu sais. Euh, mais encore une fois, là, dans ce cas-là, euh, c'est au manager d'arriver et de dire Attendez, les gars, euh, pourquoi on n'a plus euh, l'alarme Là, il y a un problème. Je veux dire, fin, si tu veux faire ça, Clairement, c'est aller dans une bagnole, retirer le voyant que euh, tu n'as plus d'huile dans la voiture, et puis qu'à un moment Et à un moment la voiture elle va arriver elle va arrêter d'avancer. Et pour, pour revenir sur ce ouais. point là, ces boîtes là elles vont doucement couler. Bah, D'expérience, justement, pour changer ça, on en avait parlé dans d'autres podcasts. Ce qu'on s'est aperçu souvent, c'est que pour changer le management, en fait, le management, le middle management surtout, ne peut pas changer de lui-même. Parce que le middle management a été mis là par d'autres trucs qui avaient cette culture-là, qui avaient cette culture-là, qui avaient cette culture-là. Et donc, en fait, tout le monde se tient par les couilles avec, la même, euh, avec les mêmes idées. Euh, parce que globalement, tu promeux, incap le, le, le, tu promeux les, inca les, les incapables ouais, parce qu'ils sont sûr. comme toi, en fait. Tu euh, fail, tu fail up hard. Tu fais le poire, c'est assez commun. Ouais. Et donc, pour changer, pour changer ça, d'expérience qu'on s'est aperçue, on en a parlé dans d'autres podcasts avant, euh, c'est souvent en allant voir les gens du business, euh, les gens du business, voire même mieux, non, les gens de la, de la finance. Les gens de la finance sont un moyen de changer les organisations qui est démesurée. Et sans doute là, en fait, tu l'as dit au début, c'est qu'il y a la notion de dette financière. Est-ce qu'un moyen de changer ça, c'est peut-être pas d'avoir sur tes indicateurs un prix... Au lieu d'avoir un score, tu, tu, tu mets un prix en dollars, en dollars. Tu, en veux vraiment, en... tu veux vraiment faire la promotion de mon outil parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait. Ben voilà. on, donne, on donne un prix en dollars à la dette technique. Et en fait, la raison pour laquelle on fait ça, c'est exactement pour ce que tu dis, que ça résonne en dollars. Parce qu'en fait, hein, certaines compagnies ne, pe ne peuvent raisonner qu'avec ça. En fait, un des problèmes qu'aujourd'hui euh, beaucoup de personnes ne voient pas, c'est que souvent euh, beaucoup de boîtes sont dirigées par des financiers. Et en fait, ils voient le logiciel comme. Ils achètent un, un logiciel comme, euh, comme ils achètent euh, un sandwich chez Subway. C'est un coût, et puis ils le mangent, et puis c'est fini. Mais en fait, le, le, coup, le vrai coût du logiciel, c'est le coût de, de maintenance et le coût d'opération. C'est ça le vrai coût. Et ça, ils ne le voient pas. Donc, en fait, l'idée qu'on a eue derrière ce truc-là euh, et, de, et, de, et de mettre un coup sur la dette technique, c'est l'idée qu'on a eue. Après, le problème, c'est qu'en fait, il y, y a des choses... Tu peux mettre un coup sur certains aspects de la dette technique. Le code, le déploiement, c'est des choses comme ça. Tu sais, grosso modo... Que passer à Docker, bon, bah tu vas devoir… Après, ça dépend comment euh, les, les gens que tu as dans ton équipe. Hein, mais tu sais grosso modo combien de semaines ça va te prendre. Tu sais grosso modo combien fixer tel problème de code, euh, ça va te prendre. Par contre, le problème de changer le, ton organisation et ton management, c'est quelque chose qui est complètement différent. Et pour revenir… Ouais, sur, pour revenir sur ça, c'est le facteur qui va t'ajouter de la dette demain. En fait, ton management, si tu le changes ah pas… Oui. Complètement. C'est quelque chose qui va te re-rajouter la tête, mais, mais potentiellement, je... c'est un facteur comme ça. Je veux revenir avec mon meilleur exemple, euh, mon meilleur exemple, Microsoft. Je veux dire, Microsoft a changé la tête et en changeant la tête, tu as complètement changé la philosophie de la boîte. Je veux dire, Microsoft, aujourd'hui, c'est l'exemple énorme au niveau culture qui te montre que si tu changes... Euh, le, le, le, la, la tête de la boîte et, et tu as vraiment une, une volonté de changer la politique de la boîte, c'est possible. Je veux dire, c'est impressionnant. Je veux dire, en combien, regarde, en combien d'années Microsoft ils ont changé 10 ans Même pas Même pas, même ouais, pas. C'est ça, un mais, peu mais moins, moins de 10 ans. Hein. On, avait, on avait eu d'ailleurs, euh, alors c'était pas dans un podcast, c'était dans un meet-up avant, je fais un petit aparté là-dessus, ah. de comment ça s'est passé en interne, pourquoi Microsoft a changé. Alors en effet, la tête a changé, mais c'était... C'était donc C'est le directeur d'Azure qui est devenu directeur de, de Microsoft. Donc, il y a eu clairement un changement. Mais avant ça, il y a eu des balbutiements. Et on nous avait raconté, c'était des gens en interne chez Microsoft, dans le labo d'expérimentation qu'ils ont à Paris, qui nous avaient fait un meet-up là-dessus, dans un meet-up DevOps à Paris. Mm -hmm. On nous avait raconté qu'en fait, le logiciel qui a fait tout changer, parce que c'était le premier à être fait différemment, c'était Visual Studio Online. C'est-à-dire que historiquement, Microsoft, c'est des gars, ils font du, euh, du bundle, ils, font, ils, font, ils chipent du CD. Ouais. Et ils chipent du CD, et donc ça veut dire que tu développes pendant un an et quasiment tu testes pendant un an. Et après, tu après, as une TMA qui est au milieu de l'année, tu sors un service pack. Ouais. Voilà. Ça a toujours été comme ça, ça c'était toujours fait comme ça. Et euh, Visual Studio Online, le concept, c'était de se dire, non, mais en fait, on va prendre notre logiciel, alors déjà, on va utiliser Azure, parce que ce n'est pas le reste de Microsoft, et on va shipper toutes les deux semaines. Et en fait, vraiment dans la boîte, personne n'y croyait. C'est impossible, culture, euh, on est, on est habitué à faire du bundle, il faut avoir une équipe de testeurs, plus tu as une grosse équipe de testeurs et plus ton logiciel, il sera bien. Et en fait, ils ont réussi à faire marcher le truc et ils ont réussi à prouver en interne, par l'exemple, que c'était possible de le faire. Et en plus, ils ont utilisé Azure, donc ça a été, ils ont fait Eat Your Own Dog Food, ils ont pu ramener pas mal d'expérience au gars d'Azure. Et, et ça a été ça, en fait, le premier projet, en tout cas de ce qu'on nous avait dit, vraiment différenciant dans la ma manière de voir les choses, de ne pas avoir peur de chipper régulièrement, de et en fait ça a énormément influencé même Windows 10. On se dit que enfin, en fait il s'appelle pas Windows 10, il s'appelle Windows. On devrait même ouais. voilà, il, il vivra sa vie avec des des, des des mises à jour régulières par mois, des mises à jour mensuelles. Enfin, je connais très très mal le monde Windows, donc je peux pas trop dire. Mais voilà, en fait, ça, ça a complètement changé la culture et il y a eu vraiment une scission avec des gens qui disaient « Non, mais on fait un vrai logiciel et il nous faut des batteries de testeurs avec, avec notre cycle. Notre » cycle. mais, mais... Et en plus, ça voulait dire shipper des machines, enfin shipper des CD, donc avoir un réseau de revendeurs, etc. Qu'est-ce qui se passe quand, quand tu arrêtes de vendre des CD, quand, quand ta licence ça devient quasiment une licence à vie que, Comment tu fais Enfin, c'était vraiment extrêmement problématique. En fait, c'est pour ça que ça pouvait être que quelqu'un du cloud qui se dit « Voilà, on gagne, on gagne des... » On gagne vraiment beaucoup plus de fric que vous grâce à la vente dématérialisée et la vente de ressources. Imagine, imagine, euh, alors après, tu vois, on peut faire des plans sur la comète, hein, mais imagine à Microsoft où, où, où tu aurais toujours un Balmer à sa tête, où ils vendent du CD, où on te dit, où, où il te dit euh, en 2000, euh, il dit ça en 2008, en 2010, l'iPhone, c'est qu'un effet de mode. Je veux dire, il a dit ça, hein, euh, <rire> tu vois. Imagine, ce serait Microsoft aujourd'hui. Euh, mon, mon point pour revenir à ça, c'est que tu peux avoir des faits dans ta boîte qui te montrent quelque chose. Si à la tête, tu n'as pas une dynamique qui arrive et un mec comme Nadella, euh, qui aujourd'hui prend des initiatives sur Office 365, euh, après, je ne vais pas faire l'apologie Microsoft, hein, ce n'est pas mon but, hein, mais, mais, euh... mais c'est un très bon exemple. Euh, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus à l'heure actuelle, on, qui... on peut ne pas aimer tous les produits qu'ils font, on peut ne pas aimer les choses, mais on voit un changement. Ouais. Après, il est bon ou il n'est pas bon. En tout cas, une boîte qui était sûre de mourir Exactement. devient maintenant une possibilité de réussite et, et a des réussites. Enfin, et, je, et à l'inverse, si on veut prendre cette tangente, hein, euh, je pense que Google est plus sur la pente descendante d'un point de vue culture, d'un point de vue produit. Euh, toi euh, si tu regardes enfin euh, j'ai essayé d'utiliser google cloud euh, c'est super dur à utiliser quoi et tu as l'impression ah qu'en ouais? fait ah, non, mais quand j'utilise en fait quand j'utilise aujourd'hui des interfaces comme gmail et compagnie j'ai l'impression de me retrouver sur windows 95 toi tu as ah. tellement de menus c'est super dur c'est super dur à utiliser et en fait c'est complètement bloated plus, plus, plus, plus j'utilise Gmail et plus c'est Bluetooth, par exemple, dans Firefox, parce que j'utilise Firefox toujours pour des raisons de, de privacy et compagnie, c'est toujours plus lent d'utiliser euh, Gmail. J'ai l'impression qu'en fait, hein, euh, Google est le nouveau Microsoft. enfin c'est sans doute. Et, et ils, ont un peu, ils ont un peu cette culture-là. Euh, ils, ont, ils ont un peu, en effet, cette culture-là. et D'où le fait qu'ils aient peu de diversité et peu de nouveaux produits. Et on voit que la plupart de leurs produits un peu différenciants, ils les ont tués et ça veut... Ça veut dire quelque chose dans une certaine idée de culture. En tout cas, Après on verra l'avenir. L'avenir, est ce que ça change justement. Et ce serait d'ailleurs bien de voir. Est ce qu'il y a eu des, des, des boîtes qu'on pourrait connaître qui ont essayé à tout prix de changer leur dette et ça les a tués euh... Je n'ai pas. J'ai pas d'exemple de ça. Euh, de... Moi, je connais des boîtes qui n'ont rien fait et qui sont mortes. Euh, moi, de leur, belle, de leur petite mort ou sont fait racheter, etc. Donc, euh, finalement, les créateurs ont gagné du fric, donc peut être ça. C'est vu par certains comme une success story. Non, je connais des boîtes qui sont mortes à cause de ne pas avoir réglé la dette. Je, ça, ça, on en connaît tous. Mm -hmm. Je n'ai pas d'exemple de boîtes qui ont... Je connais des gens qui ont essayé de, de, de, de fixer la dette et qui ont fail. Oui, ça, j'en ai connu. Mais je ne connais pas d'exemple de boîtes qui sont mortes à cause, à cause de ces efforts-là. Ouais. Moi, c'est souvent ça, en fait, les exemples que je donne, c'est que oui, vous pouvez vous rater en le faisant, c'est juste que si jamais ça arrive, vous serez dans un cas minoritaire par rapport à si jamais vous n'avez rien oui. fait. C est, c est... Oui, exa exactement, mais je ne connais, je connais, je connais pas de boîtes euh, qui, qui, qui, qui, sont vraiment, euh, qui ont vraiment eu des problèmes là-dessus. En général, le cas d'école, c'est vraiment des boîtes qui arrivent, enfin, j'ai eu ça plusieurs fois, hein, des, des, des, des managers ou des CTO qui arrivent et qui font… Une simple feature, ça prend deux mois à chipper, je comprends pas quoi. Et, euh, et là, tu commences à dire, bah, regarde mec, combien de temps ça prend, à... enfin, regarde, regarde le pipeline du design à chipper la feature. Regarde le pipeline, regarde où tu as des bottlenecks. Est-ce que c'est le code review? Est-ce que c'est le design? Est-ce que c'est le déploiement? Et là, tu commences à, à, à agir. Ouais, le problème que tu as par rapport à ça, c'est que, est-ce qu'il n'y a pas peur de, justement, en essayant de régler les problèmes, moi, ce que j'ai vu souvent, en essayant de rajouter des nouvelles étapes, justement, bah, on, juste, on rajoute de nouvelles étapes. Et en fait, euh, en fait, chacune des étapes est normalement là pour régler un problème. Ouais. En fait, non, c'est juste une nouvelle étape. Ouais, 20, attends. on parlait des devops euh, qui étaient là pour régler les problèmes. En fait, hop, on a créé un nouveau silo. Ouais, mais t'as quand, as, as quand, quand même des étapes majeures dans, la, dans, dans le développement, dans, dans le logiciel. Tu vois, le, le software tu t'as quand même euh, une phase de design requirement, enfin requirement après design, après implémentation, après test et après euh, tu, tu, tu déploies. C'est quand même des étapes majeures qui sont assez reconnues jusqu'à présent quoi. Après, tu, tu sais, euh, encore une fois je, je... Ouais, mais si jamais, si jamais tu, rajoutes, tu rajoutes une étape par exemple de validation par les paires, tu vois c'est encore une nouvelle étape qui te permettait de pas avoir de dette mais, mais est-ce qu'en fait à la fin, en imaginant hein, quelque chose d'assez, ah on a mis en place toutes les bonnes étapes pour régler la dette technique en fait d'avoir mis en place tous ces éléments là c'est de la dette euh, ouais, pas, j irais, j irais pas, euh, je sais pas, j'irai je, pas... J'essaye vraiment non, de mais, là, mais là un peu... Non, non mais ça, ça, ça c'est un truc, euh, je pense, d'organisation, tu vois. Et encore une fois, je pense que ça n'a pas euh, grand-chose à voir avec la date technique. C'est plus encore un, un, une fois un problème d'organisation. Je vais te donner un exemple. Combien de fois tu es dans des boîtes et tu arrives et on te dit « Ah non, mais là, il nous faut un nouveau meeting. » Puis tu arrives, puis tu regardes ton calendrier, et puis putain, euh, tu as six heures de meeting par jour au bout de deux mois. Bon, il y a un moment, il euh, faut se dire, euh, si ce meeting-là, il n'est pas utile, euh, important, bon, bah, tu le supprimes. Puis, en général, tu sais, personne n'ose dire ça. Mais par contre, alors, quand tu le dis, alors, euh, tout le monde te dit, ah ouais, c'est une bonne idée <rire> Non, mais ça, je suis d'accord. Après, toujours le même exemple. Et alors là, pour le coup, c'est genre, moi, j'étais dans une boîte où il y avait zéro meeting. Ouais, mais. Bah, en fait, quand il y a zéro meeting, c'est pas qu'il n'y a pas de meeting, en fait. C'est qu'on t'a pas mis dedans. Euh, quand pas et en fait, les gens justement se disaient, euh, bah non, mais en fait, justement, pour limiter le nombre de meetings des équipes et pour qu'elles continuent de bosser, bah en fait, on fait des meetings entre nous. Ouais. Toi, t'es pas dedans. Ouais. Ah oui, ou euh, ça s'est dit à la machine à café. Ouais, mais, mais, même, mais non, mais juste les meetings, en fait, j'en connais même des boîtes, alors hein, toujours la même en fait, parce que c'est vraiment un cas d'école, qui ont dit 60% des meetings ne servent à rien. Donc, ils ont pris 60% des meetings au pif et ils les ont enlevés. Ouais, bon, là, là, là, je veux dire, il y a un problème de compétence au niveau management, c'est différent, tu vois. Ouais, mais non, mais, non, mais c'est pour dire toujours l'exemple, j'adore ah ouais. cet exemple-là, parce qu'en fait, ils ont essayé d'appliquer à la lettre toutes les bonnes choses, et ils ont réussi à toutes les chier. Donc, ouais. à, à ce niveau-là, c'est de la compétence, hein, de chier autant, <rire> c'est une compétence en soi. Mais, mais c'est juste pour dire que faire attention, Bien sûr. justement, parce que toi, en fait, dans ta tête, c'est clair, tu, tu vois vraiment toutes les petites choses qui peuvent foirer. Et donc, en fait, instantanément... Potentiellement, tu ne les dis pas. Mais en fait, moi, je fais attention à tous ceux qui vont écouter là et qui, ça se trouve, vont arriver demain en disant, allez, ouais, entendu, par moi, j'ai entendu parler toutes, by the Voilà, toutes les nouvelles choses et ils vont devenir les by the book. Ouais, non, non, non. Pourtant, qu'on a mentionné comme quoi un peu plus tôt en disant, attention, les cookbooks, si tu les suis à la lettre, tu vas te voter. Et des gens vont pouvoir utiliser la même chose, en fait, et devenir les nouveaux cookbooks en appliquant ce qu'on dit by cookbook. Non, non. Ouais, juste... mais moi, tu vois, si j'ai appris un truc dans mes différentes années, justement, c'est que Début, euh, t'es nouveau. Enfin moi, c'est ça. Chez hein. tes jeunes et tout, tu vois les trucs en mode infra code, oh, les bonnes pratiques. Putain, c'est ça qu'il faut faire. Puis d'un coup, j'étais devenu ultra exigeant envers moi-même, mais aussi envers les autres. Et puis après, j'ai appris tout ça. Tu sais, ce dont on parlait un peu plus tôt. En disant, ok, bah là on va mettre de la, de la là on va mettre de la dette. On est conscient, mais c'est pas, mais c'est pas la plus grave parce que au moins en faisant ça, on va solutionner l'autre dette. Et bref. Mais euh, moi, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que vraiment être un peu plus indulgent, c'est ça le mot. Me dire, ok, c'est pas grave. Il y a des trucs. On a des bonnes intentions, on va faire des choses. Est-ce que tout le monde est, est page et euh, est-ce qu'on a une direction commune mais, mais surtout, tu sais, il y, y a un truc que tu as dit au tout début, euh, Xavier, euh, qui résonne beaucoup, en fait, avec, euh, avec à mon avis, un, un truc que les gens doivent avoir, c'est euh, être... Quand tu, tu es ingénieur, normalement, tu dois avoir... Tu dois commencer à avoir vraiment du bon sens. Tu vois, des trucs de base, quoi. Quand tu arrives dans un meeting, tu te dis « est-ce que ça a du sens d'avoir ça ?» Quand tu as un process, tu as assez régulièrement te, avoir un checkpoint tous les, tous les six mois, tu te dire « est-ce que ça a du sens d'avoir ça ?» Tu sais, les solutions qui marchent hier ne vont peut-être pas fonctionner demain et vice-versa. Et donc, en fait, avoir du bon sens, c'est quelque chose... C'est plus la remise en cause, en fait, que tu dis. C'est être toujours dans une remise en cause de soi et des. des tu, de tu, tu dois. De soi ouais et, des... et surtout de soi, tu vois, c'est là où j'insisterai, parce qu'on en a croisé des certaines personnes qui veulent faire la, en, la remise en cause, mais absolument pas de ce qu'ils font eux, parce qu'eux sont déjà convaincus d'être dans le bon. Et c'est là non. le piège, tu vois, c'est que c'est se dire, c'est réussir à se dire OK, on fait une remise en cause, mais, mais moi compris. Est ce que moi aussi, je fais des trucs bien Ouais, et ouais. C'est ça aussi. Une non, c'est très important, tu sais. Enfin, maintenant, euh... Tu sais, j'étais. C'est marrant parce qu'en fait, tu sais, tu as cette citation qui dit euh, Plus tu deviens, plus tu vieillis et moins tu es sûr de tout. Enfin, tu vois, tu es sûr de rien. Et en fait, euh, je, je vois ça de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, j'ai quand même bossé dans des boîtes avec un gros scale, tu vois, Twitter et compagnie. Mais en fait, euh, assez souvent, parfois, je me dis euh, Est-ce que je fais la bonne chose Et en fait, euh, tu arrives à en parler. Même parfois, j'arrive euh, à voir des, des, des développeurs juniors et je leur fais Ouais, tu penses quoi de ça Et puis vraiment avoir. Euh, une, une, une opinion honnête. Alors, en fait, ce qui est très important dans ces processus-là, et c'est quelque chose que j'ai dans toutes les équipes que j'ai, euh, enfin, dans laquelle j'étais à la tête, c'est surtout ne jamais... Enfin, ça, c'est ce que j'ai pratiqué. Hein. Après, euh, ça dépend des gens. Hein. Mais ne jamais s'acharner, ne jamais prendre les choses de manière personnelle. En fait, euh, en, en, en anglais, on appelle ça la blameless culture. Tu n'es pas là pour blâmer les gens. En fait, tu n'es pas là pour dire « Oh, la faute, c'est à cause de toi !» Non, en fait s'il y a un problème, c'est parce que tu n'avais pas d'observabilité, tu n'avais pas de métrique, tu n'avais pas un truc. Et là, tu t'adresses tu, tu, tu, le problème. Par contre, si après avoir adressé le problème, les gens ne prennent pas action, là, il y a un problème. Et là, il y, a, il y a clairement un problème de performance et de, de, et de compétence. Mais quand ça arrive les premières fois, ne pas blâmer les gens, essayer de comprendre la route cause diagnostiquer et ne pas être dans le pointage de pointage de doigts euh, ah c'est toi c'est à cause de toi et ça c'est quelque chose qui est très important être vraiment ouvert à, être, être vraiment ouvert à ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important je suis entièrement d'accord bon. Bon, donc, je pense que là, ça fait déjà une heure euh, qu'on qu discute. Euh, C'était vraiment bah, super intéressant. Merci. Euh, bon, on le savait, on le savait en préparant un peu le podcast que ce serait euh, que ce serait cool. Euh, bah, merci beaucoup, Julien. Je pense qu'il y a déjà encore beaucoup d'autres choses à parler euh, de dette et je pense qu'on refera. C'est un sujet un peu récurrent qu'on a dans dans nos dans nos podcasts. Donc euh... Donc ça reviendra, ça reviendra forcément, ouais. euh, donc même si toi tu as envie de reparticiper euh, sur un autre sujet, sur quoi que ce soit, tu es bien sûr la bienvenue, comme tous ceux qui écoutent d'ailleurs en ce moment, euh, je... n'hésitez pas à venir, euh, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, n'hésitez pas à envoyer un email, euh, nous pinger sur Twitter, euh, soit personnellement sur, sur euh, DevOps, euh, vraiment, bah, là vous voyez par exemple, c'est Julien qui, euh, qui m'a envoyé un email en me proposant, en proposant le sujet. Et en plus c'était vraiment très sympa parce que Julien tu étais là en mode ah, est-ce que ça pourrait aller enfin vraiment l'email était vraiment on sentait que tous les mots étaient pesés etc et moi j'ai juste répondu en mode bah oui ça me paraissait tellement évident euh, évident de suivre le nombre de fois où je le dis n'hésitez surtout pas euh, là-dedans on n'en avait pas fait depuis longtemps parce qu'on n'avait pas pas parce qu'on n'avait pas de sujet avec qui parler, parce qu'on ne voulait pas parler, c'est juste justement, on veut avoir voilà, des expériences comme les tiennes, euh, Julien, qui, qui nous parle de, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a vu. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que si ouais. on reste. On ne voulait pas entre rester qu'entre enfin. groupes, d'être euh, toujours les mêmes. Ouais, c'est ça, ça sinon on va devenir trop. débatteur CNews euh, de, euh, du DevOps et ça sera juste nul. <rire> Donc voilà, je pense devenir le Pascal Pro du DevOps. Ça, <rire> appel à témoin, s'il y a des gens, euh, on, on l'a dit lors de la dernière émission, mais s'il y a des gens qui pratiquent. Et qu'on ait retour d'expérience sur le feature toggle ou le service mesh, on prend, on prend, on prend. Ouais, voilà, par exemple, très très très très important, et même plein d'autres trucs dont on oui, parle oui, sûr, sans oui. doute. Mais voilà, dans le monde de l'embarqué aussi, j'aimerais bien faire des choses aussi dans le monde de l'embarqué. Tiens, sujet que j'aime beaucoup en ce moment, et, et et voilà. Et donc là, même tu pourrais pourrais participer, Julien, là-dessus, parce que c'est en tout cas c'est cool le monde de l'embarqué, et il y a plein de choses. Je pense que c'est un des un des sujets qui à l'heure actuelle va sans doute le plus bouger, et, et voilà. Bien dont sûr. Donc on pourra discuter. Avec plaisir. Super. Ben, merci beaucoup, merci à tous les deux euh, d'être là, euh, d'être euh, d'avoir participé et puis euh, et puis à tous à une prochaine, euh, commenter, partager. Le pouce bleu, j'ai pas dit de dire ça alors. alors et, euh, et voilà, partager. Merci.